Alors, nous sommes ici euh, dans un hôtel euh, dans les environs de la gare du Midi. Hein. Ce n'est pas le 5 étoiles, hein, c'est un hôtel euh, miteux. Ouais, hein. euh, les chambres sont à, à 40 euros, je pense, ou, ou un peu plus. mais euh, voilà Parce que le confort est inexistant. Et euh, nous avons donc euh, un problème de punaise de lit. Euh, donc, euh, l'audit euh, détecte bien un problème hein. euh, <coughs> au niveau des matelas. Donc, on a belle hein. espunaise. Donc ici, de nouveau, euh, tout l'hôtel est infesté parce que nous avons, nous avons évalué euh, l'étage. Toutes les chambres de, de l'étage ici sont infestées. Euh, nous avons évalué l'étage en dessous, l'étage au-dessus, l'étage au, au rez-de-chaussée. Et euh, nous, nous estimons qu'il faut traiter tout l'hôtel les, tous les, tous tous tous deux fois. Euh, donc euh, le devis, comme vous le savez, euh, est, est bien trop cher. Hein ah ouais, hein voilà, et alors, euh, alors il faut traiter uniquement euh, les chambres de cet étage-ci. Euh, voilà. Mais voilà, alors il faut... Bon, c'est un, un petit hôtel, c'est pas le Sheraton ni le Concorde. Mais ça conforte bien l'idée que, que les punaises de lit sont présentes dans les hôtels. Il hein. faut pas se leurrer, hein. Alors quand il y a le lobby de des hôtels qui vous dit « Non, y a pas, y a, y a, ça n'existe pas, on ne sait, sait même pas comment ça s'écrit une punaise de lit. » On ne sait pas comment ça s'écrit, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu une phy physionomie de punaise de lit dans une chambre. Bon, voilà. Hein. On, on pourrait essayer même de faire, euh, de faire des caméras cachées, je ne sais pas moi, euh, de prendre une chambre au hasard dans chaque hôtel et, et, de, et de faire un, un audit. Pour vérifier euh, la présence ou non de punaises de lit, et après on pourrait faire, on pourrait avoir un chiffre certain et déterminer que X d'hôtels bruxellois ont un problème de punaises de lit. Voilà, parce que c'est pas un problème insurmontable, c'est un problème financier. Il faut juste traiter convenablement. C'est comme, c'est comme un, un hôpital ou une maison de repos qui aurait un cas de Galles... On traite, on traite On, on voit pas pourquoi euh, il faudrait pas traiter, quoi. Alors, il euh, y a certains hôteliers qui disent, ouais, mais on va laisser la chambre euh, pendant deux semaines euh, inexploitée et ça partira, ça partira, ils vont mourir de faim. Mais Rien du tout. Ils mourront jamais de faim, hein. ils peuvent rester, Ils peuvent rester trois ou quatre mois sans se nourrir. Et quand bien même c'était inhabité pendant, trois, pendant deux semaines ou trois semaines. Ils iraient à côté, dans la chambre à côté. Voilà, voilà. Mais sur ce, on continue. Hein. On continue notre, notre visite de courtoisie et notre, notre prestation. Bon après-midi